La région Guadeloupe à domicile. Jeudi 25 octobre de 9h à 14h, la région Guadeloupe se déplace dans la ville des abîmes Place du Bourg en présence de la CCI, Cap Excellence, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Projets, conseils, renseignements, les services seront présents pour vous apporter des solutions adaptées concernant l'emploi, la formation, les aides aux entreprises, les fonds européens ou l'amélioration de l'habitat. Le 25 octobre, aux abîmes, la région Guadeloupe et les chambres consulaires seront prêtes chez vous et à votre service. Plus d'informations sur le site internet et la page Facebook Région Guadeloupe.